Question de Marie, peut-on être deux formateurs Bon, la question est un petit peu courte, il aurait fallu avoir un peu plus de précision pour pouvoir vraiment y répondre sans que je sorte d'un sentier éventuellement battu. Euh, mais je vais quand même y répondre en allant dans ce que j'imagine que Marie a voulu me demander. Bienvenue dans une question, une réponse. Et là, j'ai une question de Marie sur le fait de pouvoir avoir plusieurs formateurs dans une formation. Et elle se demande si c'est possible, comme la question est assez courte, euh, est-ce que ce sont des sous-traitants Est-ce que ce sont des salariés Est-ce que ce sont des associés, Marie Voilà, c'est de quel euh, format de, de, de, de partenariat vous avez avec la personne Et donc, il faudra, si c'est des sous-traitants, un contrat de sous-traitance, euh, et que la personne ait une entreprise, Hein euh, quand même ça sous-entend ça euh, et si elle est sous traitante elle doit avoir un numéro de déclaration d'activité euh, aussi, okay et elle doit respecter les règles de Calliope, même sans forcément avoir Calliope euh, si elle est salariée, elle peut être salariée CDI, CDD, CDI occasionnel, CDD occasionnel aussi, c'est un statut spécial pour les gens qui font de la formation elle peut être salariée ailleurs et faire un petit contrat de formation avec vous et ou euh, si c'est un associé qui est associé avec vous dans la même boîte, alors euh, Juste petite chose parce que, parenthèse, il y a beaucoup de gens qui, qui ne maîtrisent pas trop le concept des associations, etc. Quand on est entrepreneur, euh, vous n'êtes pas associé si vous avez deux auto-entreprises. En fait, là, il y en a un qui est le prestataire et l'autre qui est le sous-traitant de l'autre, en fait. Mais c'est aucune association, ok en, Dans les entreprises en nom propre, il n'y a pas d'association. Voilà, précise. Mais les associations, c'est quand vous êtes en SARL ou d'autres formats d'entreprise, de société, et qui là permettent d'être à plusieurs dans la même société. Il faut... Elle à plusieurs, c'est là que comme ça vous êtes associé. Vous ne pouvez pas utiliser le terme associé, si, enfin si dans le langage courant, mais euh, techniquement, vous n'êtes pas associé, voilà, c'est important de le dire. Marie, du coup, euh, maintenant, Marie s'est décidée de comment, euh, quel format d'association vous parlez, euh, être associé, comment vous vous organisez sur la formation, euh, sous-traitance, euh, qui fait le module 1, qui fait le chapitre 1, qui fait le chapitre 2, et puis va bah, préparer euh, les documents qui vont ensemble et qui respectent Calliope, parce que quand vous avez d'autres personnes en formation, il faut les noter dans les documents que vous transmettez à votre stagiaire, qui sont les documents demandés par Calliope. Enfin voilà, ça implique quelques petites organisations administratives, mais rien d'insurmontable, je vous rassure. C'est juste d'être clair sur le rôle que la personne a dans votre formation. Et aussi, vous pouvez avoir deux personnes, aussi bien dans une formation présentielle que dans une formation vidéo. Le format de la formation n'empêche pas d'être à plusieurs. Donc le format, présentiel, en ligne, mixte, en ligne, en, en ligne enregistrée, en ligne en direct, voilà, peu importe peu importe votre format, vous pouvez être à deux, plusieurs, 10, 30, 50, si vous le souhaitez, si vous, vous pouvez gérer euh, tout ce petit monde, le coordonner voilà, comme un chef de chantier. Allez-y, si vous le voulez. Mais en tant que chef d'entreprise, pensez-y. Est-ce que vous avez réellement besoin de cette personne dans la formation Il va falloir la payer d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous allez la payer. Euh, mais euh, du coup, la question c'est, est-ce que vous avez réellement besoin Je fais une aparté. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, j'aimerais bien faire intervenir des gens. Je leur demande pourquoi bah, Parce qu'ils me disent, euh, parce que j'aimerais bien aborder ce sujet-là dans ma formation. Je dis, bah, pourquoi tu veux l'aborder bah, Parce que je pense que c'est important. Mais est-ce que les gens te disent que c'est important pour eux et Ils me répondent, euh, bah, non, mais moi je pense que... Et alors déjà, qu'est-ce que pensent tes clients Première chose, est-ce que les clients ont besoin que quelqu'un d'autre intervienne sur un sujet Maintenant, deuxième chose, est-ce qu'il y a besoin d'aborder un sujet que vous ne maîtrisez pas et que vous êtes obligé de déléguer à quelqu'un d'autre Est-ce que vous pourriez tout simplement ne pas aborder ce sujet Tout court, ça faciliterait pas mal les choses, peut-être pour vous, et financièrement aussi également. Euh, très clairement, moi, je fais intervenir personne chez moi. Donc, euh, et beaucoup de gens viennent me dire euh, qu'en fait, c'est surtout parce qu'ils ont peur d'être tout seul. Mais prenez confiance en vous, vous, vous. Les gens achètent votre formation et ils ont envie de vous voir vous. Euh, voilà, maintenant, vous n'êtes pas obligé de la faire avec quelqu'un d'autre. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est une opinion en tant que chef d'entreprise. Okay mais n'oubliez pas que quand on réfléchit comme un chef d'entreprise, on peut avoir des résultats un peu plus élevés. Voilà, et eh bien merci, mettez le petit pouce bleu de la victoire sur cette vidéo, activez les notifications pour savoir quand quelqu'un d'autre posera une question pour vous, et parce que vous vous posiez la même question mais que vous n'avez pas osé me la poser quand vous m'avez croisé, euh, quand je suis allé faire mes courses euh, au supermarché, ou, <rire> ou sur Facebook, ou sur Youtube, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter, peu importe, sur Instagram, et euh, je répondrai à toutes vos autres questions, en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.